En 2000, Damien Birambeau a créé l'association J'accède. Ce site internet permet à chacun de savoir si tel ou tel lieu est accessible. Plusieurs fois par an, il organise également des journées où des personnes valides se mettent dans la peau d'handicapés. À travers tout mon vécu, ce qui m'a freiné le plus, c'était le manque d'accessibilité. C'était pas le handicap lui-même finalement, c'était euh, de voir que les, les villes étaient complètement inadaptées. Ce qui m'est arrivé qui est un peu difficile à supporter, c'est, par exemple, euh, quand il y a une soirée, euh, une pendaison de crémaillère, ou, et quand c'est inaccessible, tout, tout, mon, tout mon entourage est invité, euh, sauf moi. En 1993, euh, j'ai eu l'occasion de venir à Berkeley en Californie, et là-bas, tout est accessible. Et Donc, euh, bah, j'ai découvert une vie vraiment différente. Bah, C'était beaucoup plus facile de, de rencontrer du monde. On pouvait circuler sans se poser de questions. Euh, Est-ce que je pourrais y aller ou pas Le fait que, que tout soit accessible, on n'avait pas de frein. Et de retour ici, eh bien, euh, euh, qu'il bah, y a plein de freins, il y a plein d'obstacles, des ascenseurs en panne, des marches. Et donc tous ces obstacles bah, font que parfois il y a des personnes découragées de sortir. C'est pas une tâche, bah, pas une tâche. Bah, et, et, Eric a donné une mission à. Pourquoi il n'y a pas ta photo Oui, j'ai fait les badges. Les aménagements faits pour euh, nous, les personnes en fauteuil, euh, sont utiles à tout le monde. Euh, une rampe douce va être utile pour une personne âgée, pour une maman euh, avec poussette, pour quelqu'un qui a une, une valise à roulettes. Donc l'accessibilité, en tout cas, ça ne doit pas être quelque chose qui est réservé aux personnes handicapées. L'accessibilité, c'est pour tous. Ça. Si tout était accessible, bah, on n'aurait pas besoin de prévoir nos trajets. Euh, on se sentirait vraiment handicapé.